Alors, M. Seck, on peut expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec des arguments tout en restant respectueux. Toujours à chercher à dénigrer la religion de l'autre et à le mettre sous un mauvais jour. Pourquoi tomber dans l'abus hystérique et irrespectueux? Avec des arguments stériles, tu tentes de regagner la sympathie des Sénégalais. Ou alors par orgueil identitaire, comme Iblis face à Adam. Quoi qu'il en soit, le cheminement spirituel réel et profond, quelle que soit la religion, amène en principe à ne plus avoir ce genre d'attitude néfaste pour sa propre âme. Je crois aussi que quelqu'un qui a bien avancé spirituellement est au-dessus de ses tentations à l'agressivité et à ridiculiser l'autre. Mais bien évidemment et tout M. but est bu, encore sous ses airs de donneur de leçons. Que pourrait-on attendre d'un pédophile en Guinée et d'un violeur au Sénégal Quelqu'un qui devrait être interdit des plateaux, un sereau intellectuel en perte de vitesse sans aucune scrupule qui essaie de regagner la sympathie des Sénégalais. Encore un igna qui se permet d'insulter sa communauté. Incroyable de devoir rappeler tout le temps à des responsables de haut niveau qu'il existe une histoire africaine écrite différemment de celle des occidentaux. C'est un long discours bien sûr M. Sett qui se veut par ailleurs maladroitement généreux. Mais il est totalement discrédité par cette stupéfiante résurgence de clichés que l'on croyait révolu. C'est pour Jeanne d'Arc parce qu'on voit que vu, la liberté de culte là, est entravée. Je man, pas dit que c'est l'autorité de l'État. Tu sais tout ce qui m'a dit. C'est vrai mais comme tu as été établi pour man, faille. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Je suis venu à me communiquer que je n'ai pas le droit pour les jeunes le respect vu libertés essentielles est assuré par l'autorité judiciaire et c'est d'appliquer la vu en toute impartialité et en toute indépendance. vu ce faire, l'autorité judiciaire doit rester indépendante et différente de l'autorité de l'État. Mais comment expliquer cela à un inculte devenu journaliste du jour au lendemain sans trop savoir ni comment ni pourquoi La justice, au même titre que la sécurité et l'éducation, est une préoccupation de tout gouvernement qui se veut responsable. Elle est au cœur de la politique du gouvernement et de l'autorité de l'État. Il apparaît ici clairement que ce n'est pas en raison d'un choix neutre que l'autorité judiciaire est indépendante et désignée comme telle. Sa légitimité constitutionnelle est justifiée par l'indépendance qui lui est garantie est ainsi défini un choix de compétences qui est à la fois large parce qu'il s'étend à la pluralité des droits reconnus par les déclarations des droits et singulier en ce qu'il est attribué en juge, dont le statut assure l'indépendance vis-à-vis des autres autorités de l'État et en particulier du gouvernement. Poursuivons. d'accord parce que quand les ignards diplômés prolifèrent, la justice fleurit joyeusement. Remontons au premier temps de l'histoire, bien avant les religions qui sont dites révélées. La première preuve textuelle du port du voile vient de la Mésopotamie, où le culte de la déesse Ishtar est associé avec la prostitution sacrée et elle est représentée voilée. Le premier document légal qui le mentionne, c'est le code d'Amurabi, qui existe en 1730 avant Jésus-Christ. Concernant les religions, en Palestine, du temps de Jésus, les femmes portent le voile. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, insiste sur la nécessité pour la femme de se couvrir la tête quand elle prie ou prophétise. Cette prescription a pour principale signification de manifester la soumission des femmes aux hommes. Et depuis octobre 1964, les femmes sont autorisées à entrer tête nue dans l'église. Auparavant, elles étaient tenues de porter une voilette ou une mantille, un foulard ou un fichu. L'obligation pour les femmes de se couvrir la tête n'apparaît plus dans le droit canonique, raison pour laquelle les femmes sont autorisées à entrer dans les églises sans se voiler la tête. Par ailleurs, dans la tradition religieuse chrétienne monastique, le voile de la religieuse chrétienne signifie qu'elle se sépare du monde pour une plus grande intimité avec Dieu. En comparaison avec cette littérature chrétienne, le Coran dit peu sur le sujet. Tout juste conseille-t-il à certaines femmes de porter le voile pour signaler leur rang social En ce sens, le voile n'est pas spécifiquement musulman. Selon un écrivain musulman, Nassim Aboudra, le voile s'est répandu en terre d'islam comme signe de subordination de la femme, avant de devenir un enjeu symbolique du refus de la colonisation, puis une revendication d'indépendance culturelle par rapport aux occidentaux, perçus comme hégémoniques. Ce qui explique de nos jours que le voile puisse autant être porté par certains musulmans comme un symbole de liberté plutôt que de suggestion. Poursuivons. Oui, milliards d'euros Ce qu'il faut savoir monsieur c'est que la France a une tradition judéo-chrétienne et la cathédrale de Paris est considérée comme un patrimoine historique. Rien à voir avec la religion. Elle a été associée à plusieurs événements de l'histoire de la France. Elle reçoit la visite de plusieurs milliers de personnes par jour. C'est un monument historique qui apporte de l'argent. Ils s'en foutent du culte. Donc, ils s'attachent beaucoup plus au monument qu'au culte qui s'est fait. Pourtant, la France n'est pas très très loin. Pourquoi une telle ignorance et une telle bassesse Alors vous parlez d'une idéologie. Donc cette situation montre qu'ici qu il n'est pas question d'un simple va-et-vient entre deux registres linguistiques. Mais exprimerait plutôt la négation d'une appartenance. En l'occurrence celle relative à l'islam par une autre. Le lien religieux s'envisage donc absolu. C'est votre avis, il est stérile donc je ne vais pas m'y attarder. Par contre, Monsieur Seck c'est que l'un des attributs de l'école était donc normalement d'aider les religions à ne pas tomber dans le prosélytisme outrancier, l'obscurantisme aveugle, le dogmatisme intolérant et même la violence. Est-ce parce qu'incidemment, une croyance différente relativise la nôtre que nous pouvons être aussi durs ne pourrions-nous pas échanger en argumentant, mais toujours avec le souci de ne pas froisser l'autre, c'est-à-dire dans le respect. Et ne pourrions-nous pas avoir davantage de curiosité par rapport aux croyances qui sont différentes, voire admettre que nous ne détenons pas la vérité absolue et que les autres en détiennent une parcelle Au lieu d'attendre d'être en mesure d'apporter une réponse sérieuse et valable à une question, on en invente une. Vendue toute prête, clé en main quoi la notion de citoyenneté ne peut cacher un absolutisme d'état. Enfant qui arrive à l'école catholique, avec un enracinement musulman, plus ou moins explicite, ou pas d'ailleurs, car l'enfant en effet n'arrive pas vierge de toute religion. Dans le milieu familial, il a été formé, voire même formaté. Il ne s'agit pas d'aliénation ni de complexe. Ne nous laissons pas enorgueillir. On s'éloignerait trop du sujet. C'est pas le but recherché. Notre société est en pleine mutation et il faut y préparer. Le jeune avec sa ressource souvent ignoré de sa tradition religieuse En dialogue avec celle des autres Tel est l'un des rôles délicats mais incontournables de l'école Ce n'est pas en niant la neutralité de l'un ou de l'autre Antidote de la rencontre vraie que l'on servira à l'avenir Si on domaine qui s'appelle Les gens ne Parce que c'est un Parce que c'est un un dîner Monsieur Sec, la religion n'est pas associée à une institution ni à un dogme théologique. Mais c'est une pensée de vie spirituelle qui découle du cœur et de la foi. La vraie religion, c'est l'amour de Dieu et de son prochain, car Dieu est amour. Tu ne peux pas dénigrer ton prochain sous prétexte qu'il n'a pas les mêmes croyances que toi et tu dis que tu aimes Dieu ou bien tu aimes ta religion. Dans ce cas, tu es un menteur. S'il a voulu cette diversité, c'est parce qu'il aime tout le monde, croyant ou non. Donc, que tu sois dans une religion ne te légitime pas plus que ceux qui n'en ont pas ou bien qui sont dans une autre religion. Ne vous méprenez pas. Je ne contredirai personne en disant que la religion est une loi pour l'homme car c'est elle qui amène l'homme à vivre une spiritualité. Mais la religion de Dieu n'a qu'une loi spirituelle c'est aimer comme il nous a aimés. L'amour procure la paix et la liberté. On connaît l'adage qui dit lorsque l'on aime, on ne compte pas. Le résonnant du siècle dit aussi. L'amour ne voit pas le mal. La religion de Dieu, encore une fois, c'est l'amour agapé. L'amour spirituel, l'amour sans limite et inconditionnel, l'amour désintéressé. La religion de Dieu, encore une fois, dit à l'homme d'aimer son prochain sans raison, sans contrainte et sans motivation cachée. Peu importe sa religion, peu importe sa conviction, peu importe sa manière de vivre. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Et non parce qu'on doit le faire. On prie, on lit la Bible, la Torah ou le Coran. Et on adore Dieu parce qu'on l'aime et non parce que c'est le protocole. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. Car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu voudrait qu'on aime nos prochains. Peu importe leurs convictions, peu importe leurs croyances. Qu'ils soient dans notre religion ou pas. On n'a pas besoin de descendre de l'autre. Car on est des frères et sœurs. En humanité et en Adam pour ceux qui croient en Dieu. Que le Maître de l'univers bénisse le Sénégal.